Avec Canva, il est possible d'avoir plusieurs comptes intégrés à la même adresse courriel. Ici, j'ai mon compte de centre de service scolaire. J'ai aussi mon compte personnel ici. Dans ce compte personnel-là, je n'ai pas Canva Pro. Donc, euh, j'aimerais pouvoir récupérer ces créations-là et les mettre dans mon compte de centre de service scolaire. Par contre, c'est impossible avec Canva de fusionner des comptes. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on doit faire, c'est partager nos créations pour les mettre dans l'autre compte. Mais il faut faire attention, il y a des étapes à suivre. Euh, puis, je vais vous les montrer. Donc, je vais ici, je vais aller dans partager. Je peux partager ma création, mais le problème, c'est que je suis déjà propriétaire. Donc, si je commence à écrire mon adresse courriel, moi, on va me dire, Ben, vous vous êtes déjà invité. Donc, ce n'est pas, pas possible de se réinviter avec la même adresse. Donc, ce que je vais demander, c'est... Toute personne disposant du lien va pouvoir avoir accès. Donc, elle va pouvoir modifier. Je vais copier mon lien de cette façon-ci en faisant sur copier. Et là, je vais devoir faire attention pour me rendre dans mon compte de centre de service scolaire avant de quitter Canva, parce que Canva va se souvenir dans quel compte j'étais la dernière fois. Donc, je vais venir ici et je vais quitter Canva. Je vais ouvrir une page de navigation dans laquelle je vais... Faire CTRL, v le lien que j'avais copié tantôt maintenant, je le colle et là, j'ouvre ma création dans mon nouveau compte du centre de services scolaires. Donc, si on revient à l'accueil ici, on va pouvoir oui, enregistrer euh, les dernières modifications. Donc, je reviens à l'accueil et là, j'ai ici mon document de tantôt. Par contre, je ne suis pas la propriétaire de ça. Ce qui arrive, c'est que si je m'en vais l'enlever dans, dans mon compte personnel, ici, il va disparaître aussi. Donc, on va aller sans créer une copie avant tout. Donc, en s'en euh, créant une copie, ce qui va arriver, c'est que cette copie-ci, donc on va pouvoir voir, elle va charger. Elle ne va pas euh, s'auto-détruire quand je vais aller enlever l'autre. Par contre, la première va, elle, se détruire si je retourne dans mon compte dans mon autre compte qui est personnel et je me dis, ben je ne la veux plus parce que pour l'instant, je veux tout transférer dans mon autre compte, donc je vais aller l'acheter à, la à la corbeille. Donc, je l'ai mis dans la poubelle et si je reviens dans mon compte de centre de service scolaire, vous allez voir que je n'ai plus mon original elle est partie, mais j'ai encore ma copie. Donc, j'ai ma copie, je peux la renommer et juste l'écrire la, la, comme... Comme avant, là, c'était passé, mais c'était pas vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que j'avais fait rapidement. Donc, ici, maintenant, je suis redevenue propriétaire de ma copie et dans mon, centre, et dans mon compte personnel, je n'ai plus l'autre. Donc, je vais pouvoir ne plus me servir de ce compte-là si je ne veux plus. Donc, c'est important de vraiment suivre ces étapes euh, que je vous ai montrées pour envoyer vos créations dans votre compte euh, qui est pro. Donc, si vous avez accès avec votre centre de service scolaire comme moi pour euh, vous partager vos créations à vous-même avec la même adresse courriel.